Bon, il est clair qu'avec ce nouveau président, hein, et euh, en fonction de son programme, de ses engagements, de son discours, il n'y aura pas de Sixième République. Il me semble cependant que même avec cette conception monarchique des institutions, avec cette vision très verticale du pouvoir, un gouvernement aujourd'hui euh, ne peut plus... Euh, faire comme si euh, bah, les citoyens n'existaient pas. ne peut plus imposer sa volonté euh, de manière autoritaire euh, euh, au moment où il le veut et dans la forme qu'il euh, qu souhaite. Il y aura très nécessairement de la part de ce président, de la part de ce gouvernement, euh, comme de la part aujourd'hui de tous les gouvernements occidentaux, nécessité de concéder euh, des espaces euh, de discussion, de concertation, de négociation you <laughs> l'initiative référendaire en fait en quoi ça consiste c'est euh, un droit de pétition euh, qui aboutit une fois que le nombre de signatures est obtenu le nombre réglementaire ou légal de signatures est obtenu à l'organisation d'un référendum ce qui permet aux citoyens de mettre des questions sur l'agenda euh, et donc finalement de redevenir maître euh, des questions sur lesquelles ils souhaitent euh, se prononcer c'est à dire qu'il faut concevoir une vraie initiative citoyenne euh, qui ne soit pas la caricature qui existe aujourd'hui dans notre constitution depuis 2008 et qui est beaucoup trop restrictive c'est-à-dire qui exige qu'à la fois plus de 10% du corps électoral et un quart des parlementaires s'associent pour pour lancer cette initiative Aujourd'hui, finalement, il n'y a que les groupes d'intérêt, les experts et les élus qui participent à l'élaboration de la loi. Si on décidait que sur des sujets importants, euh, ou sur toutes les lois, on ouvre la possibilité aux citoyens de contribuer, d'amender un hein, droit d'amendement citoyen, ça pourrait être quelque chose d'envisageable. De, euh, Alors, évidemment, les représentants ne seraient pas tenus de suivre le point de vue des citoyens. La question de la représentativité euh, de ceux qui s'expriment reste resterait posée, mais je pense que ça pourrait être un élément intéressant. Le gouvernement central pourrait encourager euh, la mise en place de budgets participatifs à l'échelle locale dont on voit bien qu'il s'agit d'un outil euh, qui introduit une vraie participation citoyenne euh, dans euh, les politiques euh, publiques et dans, et dans l'action publique. Euh, Aujourd'hui, ce dont on dispose, c'est d'un répertoire d'instruments euh, particulièrement étendus, particulièrement efficaces euh, qui pourrait. Alors, il n'y a pas une recette miracle, il n'y a pas une innovation qui résoudrait à elle seule la démocratie, mais je pense qu'on pourrait finalement faire respirer nos institutions et se rapprocher un peu plus de l'idéal d'une souveraineté populaire en utilisant certains de ces outils.